Nous sommes arrivés là et on doit aller ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est pour le purificatoire, normalement. Bon. Regardez, Den, c'est le purificateur. Ah, purificateur, pas purificatoire, je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore <rire> Eden, ton père et moi avons initié ce projet il y a 5 ans, suite à l'épisode des Pokémon Obscurs. Si des personnes malfaisantes voulaient créer à nouveau des Pokémon obscurs, nous voulions être capables de sauver ces Pokémon. Eden, ton père y croyait passionnément. C'est pour honorer son travail que je dirige le laboratoire Pokémon. Si ton père était présent, il serait ravi. Pendant mon absence, tout le monde s'est rassemblé autour de Lily pour boucler ce projet. Bien Eden, tu seras le premier à l'utiliser. La grande histoire du purificateur commence avec toi. Mais d'abord, il faut expliquer rapidement le fonctionnement du purificateur. Ah hein, mais moi je sais comment ça marche. Eh hein. <rire> on passe, on passe, on passe. Enfin je sais comment ça marche, ouais, j'ai des vagues souvenirs. On verra bien. ça y est là ah ça y est tu me disais aussi wow oh, Eden, oui, c'est à toi que revient l'honneur d'inaugurer le plus ah oui il veut que j'aille tout de suite en hein. gros c'est ça Ouais bah c'est bien on y plus tard je peux partir oui Je pense toujours comme ça. qu'est-ce qu'il veut encore Là je veux je, veux, je veux partir là, je peux partir s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire encore Qu'est-ce qu'elle fait encore là Lilal parce que j'ai des choses à faire moi je reviens après je peux pas être partout non. arrêtez de jacasser tout le temps alors vous l'avez là Maloumetito. Ah non, c'est pas lui qui est, qui est prêt. Oh, moi, ça devait être. Ah, je suis musicien qui est prêt. Ah oui, c'est Obali et Malos. Bah, on va petit top, petit top, petit sur nous Malheureusement, ah, puis euh, j'ai envie de le garder dans l'équipe euh, faire le, le duo faire enfin, un bon duo avec Noct noctali et ce qu'il faudrait aussi c'est garder un pokémon o. Une j'hésite avec Obol obali L'autre là, le poisson, là, je sais plus comment il s'appelle, le poisson, il est encore obscur euh, Je vais regarder où ils en sont les autres là. Les trois là. trois mousquetaires Ah oui, il est presque prêt. Lui aussi, il aussi. Ah, oh, ils sont presque prêts en fait. alors moi ce que je te propose là les gars, c'est de faire euh, quelques petits combats tomber euh, puis revenir là une fois près mais vous me foutez de moi ou ouais toi tu est déjà prêt mais parfait parce qu'en marchant ça marche aussi mais en combattant ça va plus vite oh, ben ça c'est pas mal euh, 3 pokémon d'un coup ça c'est bien après je vais aller au centre pokémon pour aller sur le pc là qui est dans le labo ce sera pour quand il y aura plus de place dans le pc je me semble que c'était comme ça en on verra bien des vagues souvenirs j'ai ah il est voulu l'énergie il est en l'énergie je vous avais dit les gars je me connais en pokémon ou de il est venu en l'énergie ah non même pas. <rire> je crois que c'est euh, euh... ah si c'est ça. Non mais c'est parce qu'en fait il a trois évolutions en fait. Je crois qu'il est oui c'est même si il a une troisième évolution mais voilà, je sais plus euh, le nom du coup. Parce que je croyais que l'énergie c'était le sa dernière évolution en fait. Je me rappelais plus que voilà ça comme ça. Autant pour moi. Bon. On verra plus tard. Tout à l'heure, j'avais soif et maintenant j'ai faim. Oh, je pense qu'à ça. Mais avant, on finit l'épisode. En plus, j'avais hâte de le faire. Hein. Alors attendez, ah c'est lui le Pokémon O que je voulais là, que le, le poisson là dont je vous parlais Donc c'est Carvana qui s'appelle Et puis je veux dans l'équipe Mon je retirer, Euh, c'est ça Ah mais vous, vous m'embêtez hein, mon kikine <rire> J'arrive même plus à me servir de mon truc On y y a Déposer, lui on a dit quand je le gardais, lui déposer les deux autres. Je vais les déposer, mais pas tout de suite parce qu'ils sont presque prêts à être purifiés. Il y a un moustique qui passe juste devant l'écran. waouh moi je pense pas quoi vous voyez. Mais... Alors, retirer, ah, et puis il passe encore. C'est un moucheron en fait, pas un moustique. Alors, je vais prendre. Malignon aussi ouais et je reviens plus tard ah mais je vais mettre lui ici là parce que là petit œuf, il est presque prêt hein. bon un, un petit combat s'il te plaît elle veut combattre Elle est sérieuse oh, D'habitude, elle dit oui, d'habitude... Flemard... Lui, il dit jamais non, pardon. Ah si. Ah mince Mais qu'est-ce que vous foutez, là Vous voulez faire un combat, moi Oh Mon dieu de pipe Banque de Flemard, vous êtes à la retraite ou quoi Ah, je vais chercher une veille, en fait. J'ai oublié ça. Bon, on va en faire une promenade de santé, hein. Ah, un prêt. Il reste cranique encore quand même une petite marche quand même. Ah et là. on voit y rien. Ah je sais, je vais chercher des Pokéball en attendant. Et des massages aussi. Non des Pokéboules peut-être pas hein, parce que j'en ai plein. A moins qu'ils en ont des super boules, ça m'arrangerait. Ah il n'y a pas de super boule. Parce que c'est ça qu'ils vont pas voir maintenant. Je dépense tout là-dedans là. Ça coûte chercher tout ça. Bon bah j'en prends deux du coup. Tous les combats que j'ai fait avec les voleurs là bah, j'ai pu m'acheter 11 trucs de massage là pour les pokémon et deux pokéballs et là je suis déjà ruiné Ça part hein. en réalité avec moi c'est comme ça aussi ah voilà on est prêt et toutes les pizzas que je, que je mange et tout je peux vous dire que... 15 euros par jour ça commence à faire hein la paye à la fin du mois il hein. y a le loyer aussi hein. bon ça y est alors hop. en fait le Eden virtuel il est comme le Eden le, le vrai exactement le même Bon pas physiquement quand même mais intellectuellement <rire> Après tout c'est moi qui dirige mon personnage hein, donc, euh... Moi qui décide ci, qui décide ça, on va ici, on va là oh, c'est Ah il est voulu Yes En tant galice il me semble Ouais c'est sûr, je pense pas qu'il y ait un, une évolution entre les deux. Ah si. Bon bah c'est pas Tangalis alors. Tangalis c'est l'évolution finale. Grenier Pio avant, effectivement... Je, ça se voit que j'ai plus beaucoup joué à Pokémon. Hein. Le dernier jeu que j'ai fait là c'était euh, Pokémon épée. Et j'ai vite fait aussi fait Pokémon Donjon Mystère. Un vieux. On a un autre en fait. Là. Titito. -titi. Je m'en fous les mecs, hein. Je l'appelle Titeuf le, le bonhomme. Sinon, je l'appelle banane. La petite Ah, bien sûr, ça, c'est bien, ça, pour les ennemis. Mais non, je vais pas le garder dans l'équipe. Je vais le trouver assez laid. Je ce que vous en pensez. Je vais plutôt garder poisson, non. Quand je connais pas les noms des Pokémon, souvent, je leur donne des surnoms bizarres. Et là, il est obéissant, il n'est pas comme celui qui est dans la bande dessinée. Il est sous mes ordres. Alors, il est là. Et là, je l'ai sauvé de l'emprise des voleurs, c'est bon. Bon, donc là, normalement, c'est bon. Bon, bah, le moucheron, il est malade sur la télé maintenant. Parce que j'ai ouvert me la fenêtre tout à l'heure, et donc du coup, voilà oh, quoi. Ah, ouais, je déteste les insectes. Et encore, les moucherons, ça va, mais le reste, euh, oh, j'aime pas ça du tout. Même d'autrefois, j'avais une punaise sur le, le rebord de ma fenêtre. Euh, j'ai un petit peu flippé. Je voulais qu'il aille dehors, mais il est pas les dehors du coup j'étais obligé de l'écraser donc je vais quoi là je garde qui je garde oh, j'aimerais bien regarder où je m'occupe me... oh, des autres aussi je peux voir ah non déposer j'aurais dû faire oh, ça irait beaucoup plus vite petit œuf je te dépose là et là j'en prends deux j'en ai pas d'autres là pour... Bon, retirer et voilà ouais, oui mais non je vais pas dire résumé j'ai dit retirer oui voilà ouais. bon bah ça c'est fait maintenant on pouvoir retourner au labo Donc faut que je fasse quoi maintenant, faut que euh, je cours après ma petite soeur. Parce que j'ai dû partir là-bas. Où est-elle Ça se trouve elle s'est cachée sous mon lit encore. Dit, c'est l'homme qui trafiqua tout le temps son ordinateur, non? C'est étrange. Alors, je me demande où il est parti. Ok, donc du coup, c'est le gars qui est là qu'il faut que je retrouve. Je sais pas, moi, il est parti Ah lui. Il est... il est parti de sa cachette. Bon bah, il où Je me tente sur mes vols hein. moi oh ouais, j'ai confondu en fait le monde il est là Ils sont tous restés c'est pas lui que je cherche oui je sais que c'est un gars avec les cheveux bleus qui était là-bas voilà. non c'est bon bon bah je parle à tout le monde hein, parce que là, je sais pas quoi faire Je vais déjà aller voir Lila, mais c'est déjà fait. Je vais déjà aller la voir. Ça c'est vraiment ça. Bon, on ne rien de plus. Ben, je sais pas quoi faire moi. Est-ce qu'il faut que je fasse À qui est-ce euh, que je parle Bon, ben, moi je vais partir. Hein. On va au revoir. Et eux, là hmm. Alors, Apparemment, ils ont perdu quelqu'un. Euh... Tiens, bah, il est là. Ah, désolé, professeur, je n'ai pas réussi. Hein Ah, c'est toi, Eden, tu m'as fait une fleur bleue. Ce disque rhum est protégé comme le coffre d'une banque. Il faut être vraiment doué pour passer au travers et accéder au... « Vous étudiez. Ah, professeur, je suis désolé. Ah <rire> ce n'est pas grave. Et si nous avons besoin de quelqu'un de doué, eh bien j'ai peut-être une solution. »« Qui ça ?»« Eden, je suis désolé de te demander ça, mais pourrais-tu porter le disque ROM à l'ONBS à Pirite ?»« Lordi, donne le disque ROM à Eden, s'il te plaît. » Tout de suite! Thank you very much! L'ONBS est connu en tant que chaîne de télévision, mais c'est bien plus que ça. Les fondateurs de l'ONBS ont joué un rôle dans la révélation de la conspiration du groupe Ombre il y a 5 ans. Apporte ce disque rum à Nett de de l'ONBS. C'est le bras droit de Len, le chef de l'ONBS. Je suis sûr qu'il réussira à accéder au contenu de ce disque rom. Ok. Voilà. Me voilà. C'est lui ou qui signe non attends, attends-moi. Ah, c'est des journalistes. Enfin, je crois, je pense, ouais. Oh. Laïla, attends, attends-moi. Vas-y cours, t'as la Elle a la bougeotte, cette là Alors qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu me regardes comme ça Tu sais qui je suis Marc, le gardien de Hé hé, hey, t'arrêtes de me regarder comme ça Tu veux te battre, c'est ça Ouais, je viens. bien. Marc, le gardien de périte va te... Va pas te louper. Eh ben si, il va me louper. Ah oui les gars, il va monter. Il faut faire un peu. ils ont peut-être des Pokémon Obscurs, là, les gens, là, du point, là, on va voir ça. Je vais tous me les faire, moi d'un coup alors là déjà je pense que les dresseurs me sous-estiment un peu trop hein. 26. Oula, malos contre malos Heureusement oh, j'ai une hectalité là pour... Oh, je vais mettre mort celui-là. Et feinte, parce que là, la flamme est sur le bouquin. Ah, je pensais pas que ça allait faire que ça hein bon je suis deg je vais mettre une autre attaque alors hein. comme ensuite mettre suite. et là bah la mèche alors mais je pense pas que ça va faire grand chose la mèche oh bah ça, ça c'est pas terrible hein. Il a trouvé un troisième round. Il a pas lancé son flamèche là. Oh. Ah oui, en fait ça l'affecte pas, c'est pour ça. J'ai cru voir ça. moi ouais, j'aurais dû rester sur 100. Encore un bout de vie là. Et voilà, quand même. Bon, il n'avait pas du tout Pokémon obscur. Hein. Allez, au niveau 26, yes. mais c'est euh, tombé par terre comme une vieille merde ben t'es pas mauvais t'as réussi à me battre alors t'es même carrément bon et ouais et toi tu veux bien faire un combat avec moi Non. toi à majorette oui. non je vais aller voir euh, les bâtiments là c'est une voyante avec la boule vous cherchez quelque chose vous avez perdu quelque chose je suis là pour vous aider bienvenue dans le cabinet de voyance de mira ouais ça c'est ça sent l'arnaque ça vas-y vas-y vas-y dégage bon, vas alors Je pense que la voyance ça existe mais l'arnaque ça existe aussi donc. Fais faire attention hein. alors là hyper potion ok voilà qu'est-ce que t'as foutu comme connerie pour finir là dedans toi ah, je squat hein. je peux pas visiter les, les prisons genre il veut les libérer Et après, il tourne le... <rire> Voilà, regardez-le Il est gêné, on dirait Je m'appelle Hubert Je suis le chef de la police de cette ville Tu m'as tout l'air d'un dresseur en voyage La paix est revenue dans cette ville Mais ce n'est pas encore parfait Il ne se passe pas un jour Sans qu'une bagarre va Faites attention Il risque de s'en prendre à toi Si tu t'approches trop Ok, merci de m'avoir connu. De toute façon, je voyais bien que c'était glauque là. Tiens, qui est-ce que je vois Oh, c'est gaffard. Qu'est-ce que vous m'aniganciez encore Pourquoi on m'anigancerait Quoi que ce soit. La confiance règne, on se sans rien d'autre. Mais oui, bien sûr, euh, je les connais, les gens comme vous. De la mauvaise graine, c'est tout. Pourquoi vous êtes toujours après nous, monsieur Clément On a changé, on est devenu des citoyens honnêtes. Ça ne prend pas avec moi. Je vous ai à l'œil, vous deux. Pff, ça sert à rien. Allez, gaffe, on bouge. il ouais, a, ben, je pense qu'il a raison, le policier. Hein. à peux faire un combat de toi Ah, on dirait. Non. Il m'a posé une question. Oui, oui, on voit. Il ne veut pas tout le voir. Okay. On est pour lui. C'est quoi ici Une grand-mère ça me rappelle le fond de l'estomac du requin dans Pinocchio, je sais pas pourquoi. Je vais faire un combat tant mieux. Non Non, moi tant pis. Je peux aller voir là. Je vais aller voir ici. loin NBS il avait parlé de ça de telle, de... la télé c'est quelque chose quoi non, non moi je me casse il y a même pas d'objet il y a rien ah il me pose une question qu'est ce qu'il plaît t'as des super balls mec ça serait bien putain il en a pas hein. il y a même pas de pokeball il a pas de massage non plus il a que dalle Et moi je suis ruiné là Bah, bah voilà enfin quand tu fais un combat super j'ai besoin de me dépouler un peu il doit être en pause Parce que, je sais pas il est habillé en mode euh, comme un mec qui fait les travaux quoi un ouvrier quoi bon alors merci flamme j'aurais peut-être dû tout mettre sur ma mété ouais, bon oh c'est tout ah bah oui bah là je suis deck j'aurais vraiment dû euh, mettre tout sur ma parce que je sais que, euh, que l'électricité euh, ça... Et le feu voilà, le feu est plus peur. Alors.. Bon, je vais faire ça. Je vais inverser les roules là. Hop. Voilà. Chaos. J'ai perdu... bon, j'ai bien transpiré. <rire> il est fou, lui. Vous, avez, vous imaginez, il y a quelqu'un qui vous dit ça comme ça. Il est débile, lui. On euh. voit ça, quoi Dégueulasse Ah, c'est pour se reposer ici. Ah, mais il veut que je paye. Bon, bah, ben, je, je paye. <rire> c'est je sais pas si c'est une arnaque d'eau mais.. dollars Je peux me promener quand même. Il a soigné mes pokémon bon, On sait que déjà, soigner les pokémon c'est gratuit dans le. Hein. Bon bah, on va dire que j'ai payé pour un anti On va lui irrer le dans une, nuage. une jolie jeune fille non rien de spécial je rentre dans les champs comme ça tranquille c'est peut-être la mienne celle là et j'arrive pas à quand l'objet là okay. Mais je vais faire les un bandeau ok merci bon, en gros tout ça ça m'a coûté 100 dollars on peut y retourner, hein, parce que après, les, les objets, ils vont pas revenir. Ils ont déjà pris, donc... Alors, lui, là. quelque chose, toi Bon, moi, je m'en vais. Bien euh, ça m'a l'air d'être une place de combat, ça. Est-ce que je fais ça maintenant Oui, allez. Pourquoi pas Bon les gars on va, on va finir euh, l'épisode sur ces 4 dresseurs là. Ah, je sais pas ils sont 4 ou 6 j'ai fait gaffe au en fait. Enfin, regardez vite fait. Il me semble que c'est 4 tu plus. Alors. Morsure. tout ce que je vais faire moi ouais d'un petit c'est bien ça moi ouais, je vais avoir le niveau 18 4 mois ah j'ai vais passer grillé Et un seul coup. Il n'y a pas de Pokémon obscur hein. Oh je suis dégueu. Je que ça allait suffire moi deux attaques. Oh. Ils font, de, ils font pas de galipettes ici, donc portez si un. Si quelqu'un te provoque en duel, c'est normal, ça marche comme ça sur la place des duels. Ah, j'avais raison la place des duels. Il ne faut pas se plaindre, on hein. se ouais, Donc euh, en fait, ils sont... Euh... En fait, il en reste 4, ils 5. Tu veux te battre avec moi ça, ça se lit sur ton visage. Bah oui, évidemment, tu me battre. Oh, parce que comme j'ai un Pokémon feu là euh voilà quoi je vais prendre prendre de la flotte voilà ça c'est un problème de l'oiseau, forel oh ça c'est pas gentil ça hein Oh non, alors ce... Cas Moi je vais y soigner après. Ah ils sont pas trop reculés ici. Euh... Je mets qui là noir Alors, on va en finir. Ah, oh, ça m'énerve, il a eu vraiment ce qu'à où le Bon, finalement, je vais pas les soigner avec le aucun. Hein. Tant pis, pour moi, là ça vaut beaucoup de Moi aussi je vais aller les soigner quand même. Je... Alors... trois autres après. Pas mal, la prochaine fois ça se passera pas comme ça. <rire> Mais oui, bien sûr. cela ce que je vois, il n'y a pas de son Pokémon normal. fait trop glouk pour qu'il y en ait. Je vais les soigner ici. Enfin on vient souvent dans ce village là j'aurais peut-être dû changer. J'ai eu pas le truc Là j'ai personne de près pour euh, le purificateur. parfaitement sorti nous sommes invincibles tu vas voir ce que tu vas voir ouais. j'ai pas peur hein. pas parce que t'as as des combustes que j'ai pas on sait qui va faire alors on va commencer par on sur ici, et sur ici. Ah non, attendez, parce que Pokémon O quand même, il faut se méfier. Pokémon O contre Pokémon feu. Je ne suis pas bien pour Malos, parce que notre liste en Pokémon feu. Ouais, il faut bien se méfier, hein. Oh, hum, il lui reste encore un petit PV, oh non. J'en viens pour. Mais attendez bien ah enfin gaspiller une attaque Donc je lui mettre tout l'autre sur ma up là oh. bon la bah, charme ici et un plat c'était pas du tout facile comme j'avais imaginé là je vois le niveau 27 c'est bien ça mmh. tout ça c'est pas cool alors on va y d'autres on va s'en foutre on va faire que ça alors la mèche Ici ils n'ont pas de Pokémon. Vu que les trois ils n'en ont pas eu, les deux autres c'est étonnant qu'ils en aient. Par contre après quand on continuera... Je suis sûr qu'il y en a plein. Ce n'est pas possible Mira m'avait prévenu. M'avait prédit que je resterai invaincu. Ah oui Mira c'est... Euh... C'est l'arnaqueuse là-bas là. la voyance, la voyante. Vous l'avez dit de vous méfier. Ah, oui. C'est combien de Pokémon lui Deux. Non, il en a quatre, ah oui quand même. Bon, on va le faire. Ouais d'un coup ça c'est bien ça il me fait penser à un, un gant de toilette alors et lui il me fait penser à un ton bon il est presque chaos mais il continue là cocciner là il continue, là en fait, ça veut pas quoi Foxy, s'appelle Foxy. Alors... Non, sûr. Et... Enfin. Au revoir Foxy. Oh, terrifiant déjà vu un hein, euh, au début du jeu vous avez pas des coraillons sûr. ah c'est dommage de faire de mal à un petit pokémon c'est un bébé pokémon hein, il vient juste de sortir de son oeuf hein. pas vraiment sorti de son parce qu'il y a son œuf autour de son corps mais bon voilà ça c'est fait j'ai envie de pleurer bah vas-y pleure ah, elle est tombée un peu différemment des autres elle est tombée sur les genoux si tu as envie de te battre Passe-nous voir, on est toujours à la recherche de nouveaux adversaires. Ok. Je les ai tous seuls là, ça y est. C'est quoi ça Un engrenage de grande taille est tambour. Ouais. Ah il veut faire quoi Ah non, il veut que je tourne. Oh, wow, tu rêves petit, c'est pas aussi facile que ça en On Va ben, reviens prendre... dans une petite vingtaine d'années et on verra. Il se fout de ma gueule en plus. Laisse-moi essayer au moins. Oh, il est pas cool. Moi je pense plus que j'y arriverai avec mes petits bras. Là. Bon les gars, je vous propose qu'on s'arrête là. Après, je sais pas si on... Si on, est, on, on commencera à droite ou, euh, ou, tout, ou tout droit, parce que là je vois qu'il y a deux trucs, donc on verra. Donc, oui. sauvegarder. Et on se rejoint pour le prochain épisode.